Je suis venu à la de Médoufou. Je suis ce ici à la maison. à la maison. Je suis venu ici à la maison. Je suis la maison. Je suis venu ici la nous Mais non Non seulement santé en on a est parce que c'est fait défendable. Donc, il nous cesse ce que un fait mon frère, il a Il a Ça, c'est pas un métier. Manager, manager. What ce post mean to me? C'est ce qu'il Il c'est une fierté. Au sein de la communauté Soussou. Ok? Rémou très la sema. malo rama, beli qui. Ou la bêtise n'a pas fait la Guinée, autant ta société. Parce que moi, et yotoma, il y a rame, il y a offensé, non y du qui, autant Arabama. la bama. froid, il Il na comme grand-père, qu'est-ce que lui va te donner? Il m'a dit, bon, c'est fort. Ou un ruin, il y même. Mirio a des Ibonsera Gura non Il qui Il qui Il a des choses Il a qui Il a So se à la kirinana oura, ou ma ya okay? kolen nere ba berde ya kwa so ma kolon, ou matima l'umatima ke? Ou ou t'anere ba fin de mireira, ou moutou l'umati, bentura modèle, ou moutou so somange model an a manye, ou ba la perde ou ba la si, nyon. Te yon fora. Grand-père Fora, n'a-t-il mané? Il n'y a pas mon frère. Ok? 23 à l'oumanéna. Tout est Bon, c'est un Taroui, le colon. Ou non n'en sommes pas. Nous étant minimum il n'en a pas Ah comment Il faut avoir un sens de réflexion avant d'agir. Il faut d'abord, c'est comme quelqu'un qui n'a pas un sens de réflexion. Ok Mais il faut le faire. Mais il y ok Il y a donc Beck Benana Moira, Benana Ben Ben c'est pas un blogueur. Ok? Ni un journaliste. Ok? Ni un mendiant. Ou alors qui, qui sionne auprès des de, de, de, de cadres guinéens, malhonnêtes guinéens. Ok? Il a raison. Mais à moi, il y a pas de qui Il serait Tu comprends? Parce que je suis un Ok mon frère Alou, Alabé, allou. Mou, birin, tori. Ok, on en a baffé, mourra. Mou, tori. Operé, ma soeur se fait rakinare. O barbe, otor, wangé, otor, et dundoui. Omar, cola, dégâne, on en a baffé, mourra. Oti, fait, mour, kanké. Ok. Sous ce mot, Almanaki. Malolo, malolo, n'a pas, quel lolo Bon, il y a des choses qui c'est comme Culture, culture. Grand-père, culture, mondiale il la Malolo, Quelque monde, il y a l'année. Allez, allez, allez, allez, allez, pas allez, allez, allez, non allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, mon 23 minutes. Tariyamardi. Allô, je ne c'est Je sais mon si c'est démon calakiri. et ma sais il c'est un pas un calakiri. Je ne sais un Je ne un parce que c'est So what does supposed to mean to us? Nothing, zero, you are stupid. Okay? If fake baby okay. tomorrow, how bring your lona? honor. You Because que you are a king, you will kill a une femme bébé, c'est comme sœur Les autres cherchent à s'unir. sortir. Quand nous as fait, tu as regardé ce qui nous fait. Finalement, mou Ok? Il D'abord, on un m'a Il Il Ou programme, là. Ou au programme, il là. au Luna, il est là. Il est là. Il est là. Il on a Il là. est là. Il est là. Il Il Il là. a Il Mutana iswar nan yabafe, nan fama tina, nan lama rafala tina, nan lama ara dimela tutina i kelir minde, isgafe minde, ibonse nadi. di, etno ya muna kwi, c'est normal, Alama lama bentula, bangura, kha, natti, naso somouira. al komuna lloi, sose bala l loi. Me mumbaralama kandi. Fu alide, mumuna non di rafala feso se borima il n'a pas ira il il a un franc à faire, il est bossé à miskina yakui. Il est bien, il est bien, il est a il comme bien, il est bien, il est bien, il est bien, il est bien, il est bien, il est bien, il est bien, il est il est il Ça c'est fini parce que déjà nous Société Yoti, 10 milliers, un, un monsieur comme ça là il faut régler son compte. Terminé c'est de régler son compte. C'est clair parce qu'on ne va pas continuer comme ça. La Guinée est Parce que le plus grand problème aujourd'hui en Guinée est ce société tagi et sont en et se retrouve même pas. Non, mon n'en alors que ce c'est normal, y a de dans Ce c'est Non. Oui, mon c'est normal, mais ce n'a n'arrange plus, ce Alors, asseyez ma a des million. Il y So millions. Parce que bourreau, y la syriama millions. ma ce que je veux dire. Il y a ananana millions. Il Il y a des millions. ma a y y a je vais mettre quelqu'un neuf, arabe, c'est la forêt. Ou en février, le février n'a pas mal habillé. Nous février, na aux États-Unis. ce Donc il n'a pas besoin de, de ce gouvernement. Il va il va il C'est quoi le passeport diplomatique guinéen, C'est foutu, Ça a la portée de tout, tout le monde. Hein? On a ma alors lui, ce n'est pas un vendeur de drogue, hein? ok Pourquoi besoin, mon amant C'est toi qui as des problèmes, parce que tu n'as pas d'avenir. Et puis, Miquel Decolon, vous êtes des personnes nulles, non avenues, qui ne cherchent même pas à connaître toute son origine. La jeunesse guinéenne au sein de la communauté Soussou, c'est de connaître votre origine. Il y a colon. Il y a un Il y a un fort. Il y a un Il y Parce Il y a un bon Il y a un colon. Il y a Parce que. After uh, grandpa, what are you going to do? In don't say Nothing. Grandpa, you're going to return. I'm going to go to the Okay? Manager, forward. Doing what? Okay? What? This is. In a thingy. Ce dit, il a fini de dire, il a fini de Guinée, il a fini de Khmer, il a fini de me des choses, il a fini de faire des il a fini de faire des il a fini de il a fini de il a fini de il a fini de il a fini de de Continue à me répéter, on avance. Où est-ce que tous les corrompus. Il nous dit, mais les corrompus, à mon moment, nous nous Ok C'est ça, ça se dit, bien bien il n'y a pas Il J'ai besoin de ça. Il va te faire. Il mon Il y a tant d'autres... Il y en a beaucoup. Ce se dit que cobre, il y a un un cobre. Mais si il y c'est pas compliqué C'est ton frère Il y a Parce que, on va se donner la main ici. il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 pour faire quoi? Il de Il a ben de Il a un Il a Il a Il a la Il a Bentura, a à mon besoin, aura passeport diplomatiquement. C'est un Guiné, c'est un Sousou. -sou. Et il est fier d'être sou, sou Alors, ceci fait il, Alors, ceci fait -il y a beaucoup Alors, ceci fait je suis C'est Comme Je suis Je suis Je suis et il Adam a fait ce ou qui Il ce semaine, il y a un Il a eu un peu de Il y a eu un peu de temps. Il y a un Il a eu un peu de a un peu ou à raté très bien et non, m'a fait. Ou à la je Gembe. Yami n'a ganna et mosquée faïsal en falla salmana. Monsieur le quand on fait nara. D'abord, il a que non, non, je ne Mais à partir du moment que je suis à la je suis marine Je Guinée. Je suis venu c'est la à le il y a colon, Et que enflé. n'a Yami Il n'a fait que l'on n'a pas le fait. Et là, je m'en Ça, c'est des Il a condamné fermement. Oui. Ça, c'est un lieu, oui. lieu sain. Un lieu à respecter. Non seulement... Yami dit... Il pas mais aura e, y y a fait un abouement. On a tiré tout. On a choisi un On tout. a a tiré a de a tout. a a a parce que c'était des, de, de, de jeunes, soi-disant cadre du PDG à l'époque. Les Lusénfales. Et tous savent. Les Madifins savent, le vieux là, ils connaissent tous. Ouais. C'est pourquoi on a choisi la partie là de construire la grande mosquée, Fassal enfin, Pour au moins réduire. Les péchés les quoi. Donc. Mon salve salif kamara. Imam. De mou ma maouen ma imams Imam mou fin ma. Politique la bara. Imam waen kirina nan mai. C'est simple. Imam na Imam médiatique. C'est à dire qui aime les médias. C'est pas important. Non. là, en Je en je en Je quand même confier hier quand on dit confier il rigueur dedans il y a la rigueur n'en a qui il a appliqué mané parce que la loi n'est pas son doit être mané bien y a iré nana parce que autant de dingue beté n'en femme donc raffindi salle de dansera ou bien là on organise les spectacles on nous Alors, il a dit mon une Attention, big là Parce que si c'est est si on à tara ou à Baba ou à l'arrière, ou à ou à problème. qui. Il non, parce je vais être clair pour l'imam, pas pour vous manquer de respect, mais il faut mettre l'ordre dans la mosquée faïsale. Pourquoi Il y a un fait l'air, de la il pourquoi faut mon acceptement faut il faut il faut interdire des des choses comme ça dans la mosquée faïsale. c'est pas c'est pas c'est pas c'est déshonorant même si tu es fou et je ne suis pas un homme qui est arabe ou dans, dans un autre pays, en tout cas au Mali, partout d'ailleurs. Je ne suis pas un homme. Mais pourquoi c'est nous et, et là, et... Quand on fait des lunes, on fait des salons, alors qu'il y a des enfants qui sont en train de se faire enlever. Faut-il faire un dé? Ah, Ah, il a dit, l'imam n'a il y a des tankouis. a des dangers. Il Il y a des dangers. Il y a des dangers. Il y a on a non C'est comme ça. En tout cas, ma mm, mm, mm, mm, contribution n'a ai pas aimé. Donc, so, voilà la Marandie. Il est bon, il est Kamène en elle a donné KPC au Sénégal, au Béberrifin, à la Nigéria, au au ça bouille d'abri Parce que ça bouille d'abri C'est clair. Parce que, mon amour a vendé autant de soucis, moins d'arri. Ou mon amour a vendu. Et un amour a vendu. Et puis, au hôpital fain, il y a la Guinée. Parce que, quand il y a eu l'hôpital, la Guinée. Quand il y a une politique, il faut faire un moment, il faire un moment. Parce que la elle fait des faits Mais il a Adam, a non, c'est c'est extraordinaire. Et puis il a très Il m'a fait faire Parce que quand la Guinée a fait responsabilité sur nous faire Mais nous Il fait Aujourd'hui, il y a un marron non, donc il y a là. Il y a ce dîner là. Il y a Il y a ce dîner y a ce dîner y a ce dîner y a ce Non Il y a y a y a à, à, à, à, à, à, à utiliser. Monsieur, Monsieur Bangula. Oui. Et bonjour. Oui, bonjour. Son mari go. Ouais, ça va, ça va. Très bien. Donc, l'état est en moi et n'aïki. Parce qu'il est bien n'aïki. Euh. Guy les émissions, ai pas aimé et j'ai pu donner mon point de vue par rapport aux actes à l'action. Anyway, et Féna dans la grande mosquée. Donc, euh, si vous avez quelque chose à ajouter, oui. Eh, frère Malik, Non. Tout à fait. Non. On alors, yep. alors oh non, non, non, a non, dira non, dis non, malang non, non, non, non, Comment on a D'abord, a un on a profané. qui Il y a des puits qui à fait des puits. Il y Il y a des fait Il a des puits qui Non! Il y a Il y a Il a Il y a Il y a a a a <t 'en> il n'a de pas de faire. Parce que, Il n'a pas de coup de Il n'a pas de Il n'a pas de la de Il n'a pas de Il pas de Il n'a pas de Il pas de Il n'a pas pas pas Il pas Il pas avec toi-même. Parce que nous ne dit pas si je vais me dire, je vais te dire, je vais te dire, je vais dire, je vais te dire, je vais te a je tu nous disons que nous avons un conseil qui est C'est trop. Ces enfants-là qui sont nés, ils sont des de ans, de 4 ans. Ils la des des comme ça. Ils où des choses comme ça. ont on va à tout la Guinée. Moi, ce de Et puis ce jour-là, moi, j'ai décidé de me éloigner un peu de ce pays. al la et On a Les gens ne m'ont pas On a pris la rancune de la Guinée. excuse-moi très bien. Parce qu'on n'a pas pris la de la Guinée. Parce que des Certains sont partis comme des miliciens pour être formés. Nous, nous connaissons tout ça. Il faut qu'on arrête un peu maintenant d'abuser de ce peuple. C'est trop, c'est trop. Amour ah, à Mais il y a du Thomas, il y a Il y a du Non seulement les arabes, mais les arabes sont en Rouen. On pas la peine. On Allo? Oui, Niro ou m'a fait. Oui? A Falapi, à troisième mandat, Alex Serona m'a défendu ma. Oh, m'a défendu ma. Mais à Falapi, Ravouka Kamuna, m'a fourni à la nappe, il y a balé. Randra de Bandra Il a pour son. Mais, à Falapi, Alex Serona a fini troisième mandat, il y a pour le le cas, quand on a ce il dans la on se Luna et ne par par A nous, par à quel mara. la pas il un à la n'a pas en bus quand tout c'est Quand dit pas là. dit pas français mais Deuxième, un mandat deuxième mandat à amour un Amous reconduit, a reconduit. Bon, alors, la fille a un que D'abord, a une un un un un un un je je quoi on tu on c'est vrai on n'a pas ça qu'on pas n'est ce que parce que rak parce n'a pas dit non parce que donné de suite pas là alors, il n'y a que le de Parce que je ne il a gens qui ne sont pas les Alpha pas bimbi, il sont pas il y a sont pas des bimbi, sont il a commencé à financer la sont pas des il là, il a il y avait Tibou, il y avait l'autre aussi, comment elle s'appelle Moi, ça été. n'a n'ai pas Radio espace dans le pas dû ici. Parce que je n'ai pas pas faire le commerce là. n'ai pas eu de choses. Je n'ai pas eu de on a eu parce que, à, on a la a a Attends, on follow. On a ils follow. On follow. Parce que, follow. Il y <noise> ce a un banc de la Il y a un a de Il y a un un un de un Il est un la un Il de qui un mais, n'a pas que Parce que ne pas enfin, bon, ça. ça. ne n'est pas pas faire Je oui. ne voilà, je vais <laughs> vous <Yo. coughs> une information. Je vais vous donner une une information. Je une une Bon, et ne que pas si c'est là. Je ne sais là. pas c'est pas c'est ne là. Je pas ne de pas est-ce là. pas donne pas c'est guinée euh, y… la il y a des choses Il y a des choses qui sont très importantes. a a après a battu. Il m'a raudi, mais nous. Et tout le monde a raccourci. Et et puis on tombé, et et et que et que et que surtout, les les les je que parce que ce, soit bon ce sont des malades. On des On a fait faire On a fait un Mais a fait a là bas On On a ça, c'est grave. Non, un club d'un alphabète oui. est ignorant. Yeah. C'est moi qui le dis. Ça suffit. Je vais ajouter. Ça suffit. Ma Ça bien. suffit. Voilà. Et nous allons reprendre les choses maintenant. Nous allons reprendre les Nous allons reprendre les choses maintenant. <s -drament> спокой... e <asy> et tant que de suite. Bon, pas la par qui de roi vous voulez il y commission Mais pourquoi vous pas, vous Nous avons fait des Islamnga à rabat, C'est quoi tout ça là Il en est en fonction publique rabat, Mais c'est quoi non. pas mais à toi Hein? Plus, plecat, le il n'y a sur Le Il de troisième mandat a de -tru. dessus. Alors, ils n'ont qu'à arrêter. D'abord, il y a une élection, élection massara. Et il n'y a rien élection Il y a qui Il Mais attends, il, il, il, il, il, il y a dit, il faut a ça, il on a tout le monde Il tout. Et faire ça. Il ne faut il mais moi je n'ai pas participé, toi tu n'as pas participé non on peut parler Ils n'ont qu'à fermer leur gueule Ça suffit Ils Très ont... bien il la radio le Il vous Il Il faut qu'ils arrêtent un peu là Nous on a vu ce que là Voilà Et puis, non on que je me la à à mais attends, on avons montré qu'il voilà, non, voilà, alors ça suffit. C'est pas que la dernière solution a pas depuis. Enfin vous voyez ces n'importe quoi. C'est eux qui ont changé les résultats et c'est eux qui sont eux qui sont en train de fatiguer ce pays là aujourd'hui. Ils empêchent la vérité. Non on ne dit pas. mais on ne dit pas. nationale là-bas. On ne dit tout mais à côté c'est vraiment n'a pas d'Arabie d'ailleurs, banque d'Arabie c'est pas bien Là -bas. Ils ont saboté le pouvoir de l'Alpha et de Mais l'initiative, ça vient de l'Alpha. troisième mandat, ils ont brûlé Et c'est ça la vérité. C'est pourquoi en 2010, ils ont en constitution, ça a fait le référendum. Ils ont fait par esprit, parce que c'était programmé. Non, le référendum, il est Non, non, mais a dit a dit il Il est arrivé. Il est arrivé. Il est arrivé. Voilà, et voilà, il reste à du et Alpha Nassel, il Et tant que vous êtes, et vous êtes respecté, vous êtes respecté, vous êtes vous êtes vous êtes vous êtes vous êtes que vous êtes vous êtes vous êtes vous êtes vous êtes vous êtes vous êtes vous êtes vous êtes vous êtes vous êtes vous êtes vous êtes vous êtes vous êtes vous êtes vous êtes vous êtes des milliards ont été détournés avec des fausses sociétés qui ont été créées. Quand il y a eu le dossier tantôt, on foutra un coup de main. Il m'a fallu à quoi c'est, il a à que, ah oui, il y a Sidia qui va justifier ses biens, mais il a travaillé ailleurs. Mais, mais comment il a été Bon, il a mis des. Qu'on arrête un peu de se foutre de nous, hein. S'il te plaît. Voilà. Comment on a travaillé où? Nulle part. Voilà. Mais attendez, Kourou ne peut pas justifier sa fortune, il a géré la transition au foutez Nabi Makamouzi, l'ancien gouverneur de la Banque centrale. Autant de. Autant de CNGD, à la mini. Hein? Comme le contraire de l'amour gourmand qu'on arrête un peu. Tous ces gens-là doivent être. Il y aura un Kriev. Il y aura pire que Kriev. Non, pas Je vais le je vais dire. Maman Tane a continué quoi. C'est la méthode tout. Parce que quand c'est sélectif. Nous ne sommes pas d'accord, une justice doit être pour tout le monde. Quand a fait et quand le de la guinée. Nous ne pas faire. Il a que nous sommes Bayaba. On Mais ne peut pas conduire un pays. Voilà. Et on parle de médias on va les créer, Et nous allons nous adresser à tous les Guinéens. On a on a tout mis. Voilà. seigneur, vous ne voulez pas la radio ne la radio ne Mais tout le monde sait que vous êtes votés. Tout le monde sait que c'est ce que vous avez fait à Conakry. Dis donc, il y a un autre En 2010, avant de faire un a un autre a fini de faire un coup de Quand a perdu le souhaitez nous écrire Nous il a pas radio on ne pas la nous sommes là-bas. Chacun va se justifier. Et puis, mon plein de ça, il voilà. Il voilà. va dire, il il va il va il va va il va il va il va il il va descendre dans la il va il va il il non puis a pas de Il a pas Il a que j'admire parce que natou ma parce que c'est que au mou c'est ma voilà la mais la qui c'est ça vérité. on ne va pas à on ne va pas mais il à c'est ça la que ma qui parce que d'abord on va pays est-ce qu'on va payer tout à C'est le pays pourvoyeur de, de réfugiés, c'est le pays de corruption, c'est le pays de la drogue. Mais alors, il faut qu'on arrête un peu. La Tunisie est très mal vue aujourd'hui. Et c'est ça la vérité. Et c'est l'image là qu'il faut soigner avec les pilotes. Voilà. Il ne s'agit pas de continuer ou batterie à où le Chadrabaïti de suite, parce qu'on barre tant d'armes libérés, quand à faire il y a des gens qui parlent même. Mais quand il y a une roulade, mais pour qu'il y ait un pays, il est Mais comment ce pays-là est tombé jusqu'à ce niveau Il était a de bois et des à il y tout le Mais Il y a des journalistes. Mais il y a certains qui ne même pas le bac. Hein Il y a des marabouts là Est-ce que vous allez raconter des histoires, ne même pas de DTS, avec les faux diplômes Mais comme les procureurs aussi, ainsi de suite c'est le même racaille il y a certains qui sont très bien il y a d'autres qui ne sont pas bien Il faut le dire Al-Shabaab notamment après siri a mais en arabe n'a pas ri en arabe sanctionné parce que on y sont mangez là en dis donc ils a compris ce n'est là parce que tu en non non non non non sont bien il Et qu'on arrête un peu là. Voilà. Et il n'a pas de salamandre. Il pas de de Et il pas de Et pas à Il de Il pas la peine. C'est quoi C'est pas la peine. Il de pas de Il pas de de Il pas de comme Seigneur, il y a des mais il a pas de vous Il faire ça mais Il n'y a de de de de ça ça a a de de Il pas a il n'a pas continuer. Il a résumé tout. Il a question. Il n'a pas de n'a pas de liberté Il ne pas de la liberté. Et puis, pas Pas des malintés, des bons malintés, ne pas gâter la Guinée. Non, Il non. Non, non. Il y a trop de malinké. Attends. Il y a trop de bamarans, des bamarans qui sont en Guinée qui occupent des postes stratégiques. Non, non, non, pas non. Pas. Voilà. La voilà. ouais. Guinée, parce que la caméra, mais c'est ça, au Guinée, parce que là, il y a des là, il y a des au Mali, ainsi de suite. La Guinée, vous ne pas répondre à la Mali pas mal répondu de Parce que là, quand tu as dit de que a un on a incarnait, L'élégance. Et puis, à de Nana, il a pu une de, de, parce qu'il écrivait bien à Ngarang. Il a été député. C'est le premier député malien qui a siégé. au palais de Bourbon. Mais il a un peu de temps C'est pour l'instituteur. On arrête un peu là. tout Ils ont tout transformé à leur faveur. C'est des Maliens qui sont dans le gouvernement guinéen, c'est des Maliens qui sont euh, parfois les, les, les, les, les chefs militaires en Guinée, ainsi de suite. C'est pas c'est pour piller la Guinée. C'est tout à fait. Alors on a barré, mais Bachiligo. c'est pas un Malien, c'est pas lui qui a eu le contrat de lampadaires là. Quoi Oui Lampadaire n'est pas là. Non, il n'y a pas de lampadaire. Voilà, lampadaire est là. Il n'y a dans surtout tour battu il avec Papa et l'ami des groupes n'arrête toujours à terme Maiki. maïki moi le dernier Rama tongo en paradis la avec les autres hein mais il est en l'ami des il y avait un autre là comment il s'appelle euh, l'ancien directeur de l'edg arlit et euh, l'autre là non l'ancien l'ancien directeur de l'edg euh, le de, le l'edg avant mathe bah non, avant Matil, non, après quitter! un groupe Sarah. C'est un jeu, c'est un nos amis de Pourquoi <c 'est> hein? ah, yeah, hein? yeah. Mais Pourquoi Mais pourquoi Tu Pourquoi Nous sommes en contenter grands projets. Fouter à ma tout ça là, il va aller juger il entendre là. Non j'ai des si je suis Non. Et puis ça m'a il faut qu'il parle, Et puis il faut qu'il qu'à parler. Oui, il doit parler, parce que c'est pour l'histoire. Il n'a qu'à parler, c'est pour l'histoire. Mais il ne dit non la parce que non, il ne pas mal d'une manière ou d'une autre. Heureusement, ça voilà. Parce que comme je tourne en délire, il y a même certains avocats qui ont pris de l'argent. 200 millions, 300 millions. Mais on connaît. Alors, on a que il n'y a par voilà. voilà. de pays qui lui tiennera. Il connaît Alors, a la Nabadi. Il connaît la Nabadi dans le troisième mandat parce que quand il m'a attaqué, je ne sais pas si c'est la Nabadi. Parce que la Nabadi a sa civilisation sous-marine. Il m'a dit, il est difficile d'être triste et de faire Avec 20 milliards. C'est pour asseoir un parti, c'est pour aller créer un parti politique. On a voulu un rendre plus qu'on a pour justifier les fraudes à venir. Parce que voilà, il faut une élection, élections transparentes transparente. Mais on doit, oui. On a parlé de son de dans le tabaral, à Mandoua, à Trenaïti. Parce qu'il y a faute il a il est tombé là et il il il va les mettre en campagne et haut Il retourne les mettre à mes côtés. Il va faire sa orgie. Voilà. Parce que pouvoir, tu ne peux pas approcher des imbéciles au pouvoir. Parce que Amérique n'a pas de pouvoir Il n'a pas de dose. Il n'a pas de doseur. Il n'a pas, dose, pas de mesure. Il n'a pas le sens de la mesure. Alors c'est ce qu'a baladé Gbagbe. Quand n'a a remandé un de la Ibrahimbi. Quand il y a un autre, il c'est a un autre qui est un un c'est exagéré c'est exagéré. c'est qui et puis et Allah, le projet financier est prêt, il n'y a pas pas pas de pas Mais ce pas la peine. Ce pas la peine. Non. Ce pays-là, et puis, Emmanuel Il a Il a vie. pas Il vie. Il pas Dis à certains que tu es non, dina non, pas non, non, non, il non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, il non, alors, non. Non dit... non. à la appelé, on a dit, dit, on a on a dit, dit, on a dit, on la dit, on on on dit, on dit, dit, on dit, on Mire parag, il y a certains procureurs dans le ministère de la justice. Mais non, non, la non, non, non. Ah non, ça paraît bien dans quelque pays de cette région. Et quand on regarde les recours, oui, mon ami, nous, nous demandons à tout le monde, qu'est-ce qui se doit vraiment de rafraîchir, mais ce pays-là où on va, et puis maintenant ils disent qu'ils sont pas crédibles. Mais comment vous pouvez être crédible quand vous avez des menteurs qui vous représente Comment vous pouvez être crédible Quand vous êtes représentant, ils sont pas représentatifs. Voilà. Alors, je suis très lié à sa famille. de a pas la a de de et Koulibali, qui a fait son stage chez moi, il était dans la famille Sandiana. Voilà, donc hein, j'ai grandi, grandi là-bas, avec les couturaux de Saint-Toulon, Alrayapama. Voilà, Muburbe Benana. Alors, Koulak Lampara Moutangambire Voilà, on se connaît, nous nous connaissons très bien. Nous connaissons les grandes familles, on s'est côtoyés. Et voilà, on a vu l'injustice, même au temps de conquis. Non, non, non. Il a pas Il Il le Il <rire> Très bien. Euh... dans un pays. Mm -hmm. dans un pays et si de milliards, il y a des milliards. Il milliards. Il y a Il y a la <tousse> hein, à de milliards. Il des milliards. mais on a Il ou a les aéroports, les aéroports dans la Tirana c'est dans la c'est partenaire la privée. Je est crédible. Et je pas, et et il pas, je l'État je je je je oui, il y a oui, oui, de a Il gens qui a alors, enfin, maintenant, tu l'as après, après, parce que là, si je j'ai fait l'accord, on va maintenant développer de l'Europe. Très vie. bien. Voilà. Merci. Merci, voilà. Merci monsieur Bangura. Merci. Eh, il va, Ira notre fait, il va, nous, déjà, qu'il va, c'est de ce qu'il va, eh, contre qui, moi, t'as mais contre l'Arabie, c'est spécial, non, d'y n'en va, là. Donc, ben, je n'ai rien à voir, mais non, d'y faire, il va, il va, il va, il a ah, mis mm -hmm. Il m'a interdit. Il m'a bombé comme moi. Il n'a Maintenant, M. Bangoura, il m'a donné un Comme à m'a pas Parce que, il m'a donné un autre lancement à la fave. Il m'a un que, il m'a Il comme m'a arrêter. Là, mérike, frie, qui da, à l'Amérique m'a et qui m'a hein, un peu, ok? D'abord, l'histoire du troisième mandat à expliquer que c'était au Maroc. expliquer brièvement à ce parce que moi-même j'étais confus. Parce que, il et non, alors, j'étais obligé d'aller demander quelqu'un que j'ai confiance, crédible, à Yabambe, qui était avec, ça veut dire, devant une espoir, les réalités en Guinée. Malim, tu es un ami à moi. Allons, dit Flaïbé. Yagimou, me un bar, mais il y un sine. a un a un Madinga, magine singi. Mwari kanara. Dupi 87, Ana yi. Me wata amolim ture na gai. Asose na yetina lagine amwari ya kanara mfisa abrimbe. Dabara ubara problemu sa. Sose tagi. Ala kwa wata nga profite. Migima nre na yari. Autant nous obliger. Nous allons mourir à à attaquer. Parce que nous la canne à la maison. Nous allons nous faire des choses. Autant nous obliger. Nous allons Modeli. des choses sur notre terrain. Autant la canne Je Je une fois. Il faut rejoindre maman, Vous êtes tous des faux. Va. Tu cherches une porte de rentrer. Il faut rentrer. Mais m'a quitté mon abbé en bourg au moulin va sur cette société on va ta guibelle tira pour avoir de l'argent molim faut la fermer tu l'arrêtes à balaï des ballons et des ballons rémi des ballons et arabes et sotomane et la guinée molim rimo arrêté pour sortir et faire des faux déclarations euh, des fausses voire Il retrouve trouvé maison centrale. Il a dit que je suis en train de faire des choses. Il a je suis de a je suis en des en Kare et alors, c'est on a, moi, un ami Il n'a Mais à Yama, de Yama, je ne parle pas Quand on que si dit, si tu as dit, si tu as tu dit, si tu as dit, tu tu as quoi comme bagage intellectuel pour avoir des choses comme ça Si ce n'est pas avec des faux programmes que vous avez organisés avec toi et Kassori en Guinée. Sacrifiez l'ethnie sous à cause de vos sales intérêts. Mon frère, tu la fermes. Je te dis. Même devant toi, tu rien, c'est vous la même. Et toi, tu ne veux rien. Ah, maintenant, je suis né, je suis lié à Kassori, à ah, fuck that shit. Lié avec Kassori, pourquoi? On connaît Kassori. On le connaît. Lorsqu'on, moi, je venais là-bas. Tu n'étais même pas là-bas. Ah, moi, je suis rentré à, à Mauritanie en 79. Pourquoi faire là-bas? En 80, plus. Il y a que le 80, moi, t'en Tu l'arrêtes, on arrête un peu, là. Non, valeur vie, mais même, c'est que mon frère. Tu as été un, un domestique. Ok? Pour quelqu'un. Tu veux qu'on parle de toi? Il faut arrêter un peu. Et mon niveau, il n'y rien à Moi, j'ai écouté Fumeur Femme hier avec Abaka. Mais Abaka, arrêtez d'interviewer. De, de, de, de, de, inter... Pourquoi interviewer un tel. C'est-à-dire, il faut mettre la valeur à cette radio, mais comment? Pourquoi? Donner la chance. Il faut parler de la Guinée. C'est ce que nous, on attend avec les, les, les, les radios. Je ne parle pas de films, de, de trucs, de, de, de... gueule, mais film, Vous avez des, des, des gens là-bas qu'on respecte. Les Ibrahim Lenko, les, Abaka, les Akumba et Talibé. Mais c'est des personnes que moi je respecte. Sincèrement, arrêtez d'inviter des, des, des connards Parlant de sérieux dans ce pays, inviter des personnes de ressources qui peuvent contribuer énormément, efficacement, dignement pour ce pays-là. Hein Comment vous aussi Ce n'est plus de la pagaille. Cons, respect. Malim toure zéro nara. N'a fallu pas. À quelle vitesse on est ça, à quoi, baby, mon frère Mon frère, ma belle infinie à tu seras arrêté bientôt. il faut continuer. Il ce colon. l'on on va pas dire ici pour revoirter les, les autres soussous -sous qui sont dans les autres préfectures de, de, de, de la Pasquine. Mais il yingbe gbe na les autres sous -sous. Il Faut arrêter. Hein? Il faut arrêter. Hein? Faut arrêter, ce n'est plus avant euh, avant. et puis Alpha aussi. Il a même au mais livré livre m'a fait un sac, parce que beaucoup ont reçu de l'argent en Guinée des contrats. N'a pas exécuté, tu dois déclarer tout ça. La passe et grief maman dit lui va passer, mais grief fait, mais ne grief qu'elle donne de la Guinée comme Tongo. Il va restituer, mais. Oh, Comrade, comment, comment où, où il a eu l'argent Quel fait investissement public Quel fait friat comme ça Où il a eu l'argent Il n'y a qu'à se justifier Où ils ont eu de l'argent Les lucenfales, la maison que lui, les luxueuses que eux, ils, ils, you know où ils ont pris l'argent là Sans Guinée Les lancements qui Où, quelle affaire Nations Unies Eh non, ils ne donnent pas l'argent. C'est C'est l'argent de la République C'est des gens-là qui doivent aller se justifier. Les Molim-Touré, les Toumani-Sangaré, les, les, Toumani les Baouri, un délinquant. Ouais. Alors, le cas de de, de, de Sekouna, ça, c'est un cas spécial. Mais en ce qui concerne le troisième mandat, Alpha Noir Maron, ça a été organisé et réalisé par Alpha et Kassori Fofona. Carrément. Et, et, tôt, et, redaction rédaction, constitution, Kassori était mentionné là-bas comme vice-président. Après, Damaro aussi est venu, lors de, <coughs> après <coughs> le départ de Kassori, n'a pas national en Abana. T'as dit, il n'est pas Allez, c'est un cadre Mara. Alors c'est on a il n'a jamais été maire, ok? Il est dans son coin. C'est parce que vous Otanré n'a dirigé un an et n'a marri à colo. Moi t'en as enflé ma belle, mais na que là. C'est un faux débat. Sinon les molim toureraient là parce que mais attends, Molim tourera là mais il ouais, il débalance, et ouais, il débalang. Il a foutu mon man à modèle. Il a se rendre la Guinée comme service, rien. Ou est la est Oui. communication nara entre les La Guinée. Oui. Et là, une qui est en qui est qui est en qui si nous pensons de cette bonne Maria mona en Mais on a pris du de je qu'un pour dit, je ne vais pas me C'est ça. Non, non, non, non, dire. Moi, Je me faire nan Je ne pas me un travail. Je ne fallait me faire Je ne faire un travail. Allez, faut l'una. me faire un travail. Je ne vais pas ne pas pas où est ce bangé, Mati? Et puis, on a fait un mouvement de ma femme, qui continue à faire encore les mêmes bêtises en Guinée. Ah, eh, eh, non, attendez. Il déballant, Molim. Mais il est déballant pour la deuxième fois. Mon arito raison, il m'a fait un mouvement de ma femme. Il m'a fait un mouvement de ma femme. m'a fait un mouvement de il n'a pas de Il n'y a pas de Il n'y a pas de Il faut faire attention. tu la fermes maintenant. Il okay? faut arrêter. Trop c'est trop. n'y a pas de Il n'y Il n'y a pas de Il n'y a pas de Il a pas de problème. Il n'y a pas de Il n'y Il n'y a pas de Il de depuis quand Kassouria est dans, cette affaire. Depuis quand? Il y en a, un y a, il y il y a, un hôpital Mon faut a, l'hôpital Quand le monsieur sera là il est dans l'hôpital, moi. Afrique, flintang, il est dans pouvait diriger, Jair d'aller construire des bonnes écoles à Forcaria. Dans Moria, il l'a fait. Mais quand on a fini, euh, comment on appelle, Tinder, Nafalamadi, Tinglendun qui est à Nafa, et Siga, et recommandation là-bas avec un certain Fofana qui était là-bas, avec Joël, et Agrégé et Marani Je voyais ça, qu'est-ce que vous voulez Il y a quoi à Forkaria, à Moria Il n'y a rien. Il y a eu plus de combien de cadres de Forkaria Ils ont fait quoi et dans le gouvernement fasciné Fofona, qu'est-ce qu'il a fait Loulat, ils ont fait quoi Et tous ont géré des millions. Qu'est-ce qu'il faut faire Fouyante-clop. Mais qui, a oublié n'a managé n'a pas bon sébé. A n'a pas de bon réveil. Théoricien, il de france. Il y Côté, il y a un peu de france. Il parce qu'aujourd'hui, on a appauvri la, eh, les Guinéens, précisément la communauté Soussous. Alors, un frère, c'est un peu plus de lignes. Qu'est-ce que vous voulez Vous pouvez nous dire. Quoi Bascotte Quoi Alors, il faut arrêter. Il y a un hein? attention, il y a désorienté. Parce que voilà, minimum un mot à tension, il y a un mot à mon je, là, je, là, je Ok Mamadine a groupe avec les faux types, les Lucien et autres là. Qui sont là à nier. Et c'est eux qui nous disent Ah, moi j'ai travaillé par-ci, par-là aux Nations Unies. Qu'est-ce que cela nous a rapporté Rien. On est dit pour soi-même. Vous voulez vraiment donner la valeur à votre intellectualité ou quoi mais il faut mettre ça à la disposition de ta nation. Mais chez vous, c'est au contraire. Je ne vois rien de concret que... Euh, euh, euh, euh, euh, euh, euh, L'Ansanan et autres, là, ont fait en Guinée. Les Lusénés et autres. Les... On a un frère ici qui me regarde et qui supporte Ebomaf. Euh, euh, euh, et, et Ebomaf qui nous a volé de l'argent par la complicité d'Alpha est complice. Oui. Mais il a raison, parce que lui, il est là à dire que qu'Ebomaf, c'est un gars qui est intelligent, mais oui, pourquoi pas. Je le supporte. Mais c'est... C'est extraordinaire. Alors, le, le Lucène, Lucène et autres, là, il faut arrêter un peu. Il faut, il faut nous dire la vérité, ce qui s'est passé réellement au 28 septembre. Voilà. Okay. Vous êtes tous des fautifs. Vous avez retardé ce pays. La Guinée a presque tout. Mal géré. L'incompétence. L'instrumentalisation de la justice. Affinité. L'ethnocentrisme. C'est tout ce qu'on a aujourd'hui en Guinée. Il faut qu'on arrête trop de trop. Mais il y aura un jour pour nous. Inch'Allah. <rire> Alors, Nadam hey, petit, petit cabaret. Petit, je m'adresse à toi. Hein. Voilà, si tu as quelque chose à dire concernant Ebomafla, tu peux, tu peux m'appeler. Hein. Je peux te prendre. Parce que vous, vous êtes tous les faux types. Voilà. <rire> C'est Bangura, vrai. C'est Je suis prêt à maintenant. C'est pas Bangura. Allô. Voilà. Donc euh on nomme des Benetonga Créné. Euh on va comprendre ce qu'on a au Yamah, il faut qu'on on en annanti. Et Fanta, merci beaucoup. Ils sont oris parce qu'il faut faire le directeur euh, national de trésor public Nébril la messe mais Kiev mais c'est sélectif Alors monsieur Bangura oui, je vais je suis prêt à fermer maintenant vous avez quelque chose à ajouter non, frère Malik il a dit que je n'ai pas eu de dinars il a dit que je n'ai pas eu de dinars parce que je n'ai je n'ai que je n'ai vais continuer Attends, Je veux que tu, voilà. tu expliques la partie là en français parce que le gars il ne comprend pas ce sou, mais il a été. Ah bon? Ouais, et, et je vais te dire quelque chose. Voilà. Éboumaf, et si vous faites citer aujourd'hui Ebomaf, vous avez raison. Parce que Ebomaf est venu nous prendre, notre, eh, nous, nous, nous voler en Guinée et il a eu plus de 100 et quelques millions de dollars, équivalent presque de 200 millions de dollars parce que ce sont 5 millions d'euros. Pour la route Conakry qui se trouve au Cancan, il n'a même pas fait 5 km. Aujourd'hui, il a pris l'argent là et puis il y a eu d'autres. Et il a eu trois concessions minières. Bon, tout ça, et il y a eu des paiements qui ont été effectués. Et voilà, il y a eu des virements. Bon, tout ça, il a raison. Il est devenu milliardaire aujourd'hui. Et il est en train de servir son pays. Mais et, et, vous avez raison de le féliciter. C'est la Guinée qui a perdu. Parce que nous, nous ne sommes pas patriotes. Voilà. Et mieux, mais de toutes les façons, un jour, il y a des patriotes qui viendront au pouvoir et les choses vont changer, mais les Guinéens vont s'arranger pour essayer de porter plainte contre lui. Pourquoi pas? Parce que un jour, hein, mais, mais nous allons réclamer nos dîmes. Mais bien l'État, voilà. l'administration, c'est une continuité, ainsi bien de sûr. Suite. Et nous, si Mamadi qui est là, il ne s'était pas fait entouré par les faux types et il était parti ici, il avait suivi. La ligne comme et il avait su, comme, et, et, parce qu'il avait fait une déclaration le, le, et, le 5, et si il avait suivi et, et, et les promesses qu'il avait tenues à la population guinéenne, tout le monde allait le soutenir, pourquoi pas gagner des élections et repartir et revenir, pourquoi pas? C'est son droit le plus absolu. Mais plus lui aussi, il est venu s'entourer par des politiques, maintenant aujourd'hui il est dans la merde. Et nous nous n'avons aucun intérêt de soutenir les gens qui vont perdre. Parce que déjà, on ne peut pas changer un pays hein, avec euh, ceux qui l'ont pillé C'est pas possible. Moi je n'ai jamais vu. Mais, mais, mais après la Seconde Guerre mondiale, tous les nazis ont été condamnés. Il y a d'autres qui ont échappé, mais il y a beaucoup qui ont été condamnés. Et bien, il y a eu le procès de Mais vous ne pouvez pas dire que vous allez dire que vous allez une action contre Alpha Condé et vous ne pouvez pas intenter une action contre tel et tel. Et surtout les militaires. Mais qu'est-ce qu'il y a Mais on ne peut pas quand même. Et puis l'impunité est assurée par rapport aux militaires. Je ne suis pas d'accord, moi. Voilà. Je ne suis pas d'accord. Ce pas tous les militaires, les bons militaires qui m'en excusent. Mais il y a beaucoup. Mais Bafou, il y en a, il se promet. Mais Bafou, mais tout le monde a vu Bafoué oui. en action ici. Oui. Tout, le vu, tout le monde a vu Baldé en action. Oui. Ah, vous avez vu La ici. Pabou en action. Oui. Mais pourquoi pas Mais alors. Si vous garantissez l'impunité pour d'autres et que vous allez poursuivre d'autres, ça c'est pas une justice. C'est vrai, on ne peut pas s'attaquer à tout le monde à la fois, mais c'est tout à fait normal. Aujourd'hui on est en train de parler l'affaire de crédit suisse et notre argent qui a été transféré et avec crueté. Mais là ça quoi, qu'il n'était pas au courant. C'est aujourd'hui que Maman Sila va dire ça. Mais attendez. Est-ce qu'il n'a pas eu quelque chose dedans? Voilà. Non, mais écoutez, écoutez est-ce que l'affaire est passée devant L'Assemblée nationale, non. Mais attendez, mais quand il a eu, il a été premier ministre, mais ce n'est pas la Guinée qu'on lui a donnée, ce n'était pas sa propriété privée. Mais il y avait son ministre de l'économie des finances, Ousmane Doré. Mais il faut dire les choses, tel que ça se présente, moi je n'aime pas l'injustice. C'est ça, aujourd'hui vous reconnaissez. Mais pourquoi les gens ne sont pas poursuivis? Mais parce que tout simplement, quelque part, ils sont, hein, et, et, et sont protégés par un système. Voilà. Ils sont protégés par qui C'est les et son groupe. Je dis même pas, c'est ça la vérité. Et moi, je dirais la vérité. Peut-être que ça va vous coûter, ça me rendrait populaire, mais je l'assume et je l'assumerai. Ceux qui ont changé les résultats en 2010, sont eux qui nous ont mis dans toute cette pagaille là Il y a eu des morts, ils sont à Conakry. Ils doivent être jugés un jour. Condamnés. Voilà. Condamnés, yes. parce qu'ils ont trahi... Pour la haute trahison. Voilà. Y compris leur général en papier là. C'est tout. Et aujourd'hui, c'est bien fait pour Mamadi. Si on dit aujourd'hui que c'est la femme de ce même général et qui est en train de le faire insulter aujourd'hui. Mais il y a la raison. Pourquoi Parce que eh, la drogue a été saisie dans sa maison, dans sa villa, et ils ont fait fuir tout le monde. Un certain Kaba qui était en prison, que Alpha a fait arrêter où Par la pression des Américains, où à Bamako, aujourd'hui, ils l'ont fait crier. Alors, ma, ma, ma, ma, si tu sais dire que... Euh, Maman dit, il a voulu se défendre. Mais il faut bien dire, hein. parlons peu, parlons bien. Tu as ouvert un dossier. Dire que c'est lui qui a tué. C'est qui ont voulu le sauver. Hein, le troisième mandat. Parce que si eux aussi, leur coup avait réussi, je sais qu'aujourd'hui, tu allais te plier. Et voilà. Je ne les connais pas. C'est vrai. Mais selon toi, c'est des gens qui étaient venus pour prendre euh, euh, euh, des armes et marcher sur le palais. Mais attends. Et si Mamadi a marché sur le palais avec ses hommes, mais aujourd'hui, qui est en train de le flatter, c'est si les autres aussi avec... Parce qu'il attend, aussi. Il, il oh, attend quelque chose de Mamadi, parce que pour lui, il voilà. porte alors, de l'entrée. Écoutez, si. c'est ça, et il faut appeler les autres par leur nom. Ça veut dire que tu nous as informés aujourd'hui. Et tu as donné une information en disant que tu étais parti en Mauritanie pour faire une formation. Et tu vas nous dire qui vous a envoyé en Mauritanie pour faire une formation. Voilà. voilà. Tu n'étais pas parti pour les études seulement, mais tu es allé pour faire une formation militaire. Ça veut dire que vous êtes tous des militaires. Voilà. Il faut réduire voilà. son indigné pour voilà. avoir une, euh, un petit poste. Ou un voilà. pour, non. Où il va rentrer. Non, il l'a dit lui-même. C'est pourquoi, souvent on dit, donner la parole à des gens, mais ils vont ils se contredire d'eux-mêmes. Je ne veux pas reprendre le même truc, non. parce que quelqu'un qui n'est pas cohérent, ce n'est pas facile de mentir. Hein? Et ce n'est pas en 2017, ce n'était pas Kassori qui était là-bas, c'est Mouren Saïdou qui était le premier ministre. Voilà. Et il y avait le frigo qui était prévu pour conserver les, les, les produits maritimes pour les femmes à Coléa. Et Alpha avait débloqué les montants et pris une société fictive. Et l'argent, là aussi, la criette doit se saisir sur ce dossier. C'est ça, la vérité. Voilà. Allez, voilà. Bah, oui, yes, so oui. Et, et bah. il y a le dossier aussi de k énergie. k énergie aussi, c'est un dossier que lui-même, on a l'audio de M. Touré, Parce qu'il sait parler, mais il n'a qu'à dire ça aussi. Très bien. Le, le dossier de k énergie et ça, c'est Kassi, Djabaté et autres, ils doivent répondre, elles aussi. Très bien. C'est la vérité. Bien. Moi, je ne... Je ne veux pas faire plaisir à quelqu'un, il faut être juste. Si on doit poursuivre les cassouris, mais c'est tout à fait normal. Mais il y a d'autres aussi qui sont là-bas, on doit les poursuivre aussi. Tous. Et voilà. Toi là. Et ça, il faut le faire, parce que le dossier de cas énergie, il y a beaucoup de milliards. Dans ça, il y a à boire et à manger. Si on veut laisser, on laisse, parce que la Guinée c'était la corruption à ciel ouvert. Ce qui a été fait en Guinée, c'est jamais fait. Dans aucun pays, la Guinée a été pillée. Voilà. Et aujourd'hui, ils sont là. Si vous voyez, ils sont en train de fanfaronner aujourd'hui. Excusez-moi vite. C'est parce que, tout simplement, ils n'ont plus d'argent. Et on ne peut pas saisir le compte des autres. Et donner la chance aux autres de venir nous raconter des histoires. Ce n'est pas vrai. Ils sont tous volés. C'est ça la vérité. Tous des et l'argent a coulé. Parce que pour le troisième mandat, il y avait quelqu'un qui était à la banque centrale qui était chargé tout simplement de gérer son budget voilà, il est connu de tout le monde ils ont créé un poste de vice-gouverneur et, et, et, et troisième vice-gouverneur qui n'existe même pas dans les statuts de la Banque Centrale ils ont renvoyé et ils ont le bon je crois qu'ils ont ils ont ils étaient obligés de reformer et mettre ce poste, et ce poste là on sait quels sont ceux qui ont géré ce montant et avec qui tous les éléments, les patrons des fonds de défense et de sécurité ont reçu de l'argent ça il faut le dire alors, ça a été vraiment du gâchis pour la Guinée. Et cette vérité-là, il faut le dire. Les gens ont reçu l'argent. Beaucoup sauf nous. Et nous sommes mieux placés pour le dire. Voilà. Non, mais bien Franchement, il ne peut se faire prévaloir de sa propre toupitude d'endroit. droit. Faut que les gens arrêtent. Moi, je ne pas parler français parce que. Non, souvent, non, non. Quand tu parles en français, tu parles, tu t'adresses à, à, à, à un auditoire. Et après, il y a des gens qui vont te demander, mais qu'est-ce qu'il a dit après Non, c'était pour. Ça. Voilà, c'était voilà. pour donner, euh, voilà. faire quelque euh, <coughs> chose Merci. de précision. Alors, euh, c'est pourquoi frère. je n'aime pas parler. Non, tu as raison, vous avez raison, gens, parce vous avez raison. Parce que quand tu dis en quoi, inculpé et, et, et accusé, tout ça, c'est des termes juridiques, et voilà, les gens ne peuvent pas comprendre. C'est pourquoi il faut s'exprimer. Parce que quand on dit, par exemple, un inculpé, eh, c'est devant eh, un juge d'instruction. Mise en examen, maintenant, on ne dit, dit même plus inculpé. Bon, et quand tu dis par exemple, et, et, et, et, quand tu dis par exemple, et, quand tu dis par exemple, accusé, accusé, mais c'est devant la cour criminelle, on parle d'accusé. Voilà. Et mais quand tu es devant un tribunal correctionnel, voilà, on parle de prévenu. Et les termes ne sont pas de même, parce que devant une juridiction Correctionnel, la présence de l'avocat n'est pas obligatoire. Si tu n'as pas d'avocat, tu peux te défendre. Voilà. Mais au niveau de la Cour, l'avocat la, est indispensable. Voilà. Et si tu n'en as pas, la Cour doit commettre des avocats. Il ne désigne pas, mais il commet. C'est la commission d'office. Voilà. Pour parler le jargon. Bon, j'ai entendu beaucoup de choses ainsi de suite. Bon, moi je comprends quand les gens veulent parler euh, euh, il veulent parler comme tout le monde Mais est, le droit à ces jargons Et ces jargons-là, il faut les maîtriser voilà. Et souvent, c'est des faux amis C'est pourquoi moi, j'aime n'aime pas parler souvent français Non, non, non, non que, je suis d'accord voilà, avec vous Voilà, le toi qui est là Et qui nous écoute Et les gens sont satisfaits oui, de notre 200%. communication Parce que nous nous, nous, nous nous exprimons dans notre langue Et, les, et en plus il faut parler sujet d'un complément pour permettre à tout le monde de comprendre. et Parce que l'objectif visé, c'est d'informer. Mais quand tu finis de parler, quelqu'un te demande, mais qu'est-ce qu'il a dit Mais ce qu'il a dit là moi je n'ai rien compris. Et ce que je vois, bon, même si je suis des meetings, et si je suis en Guinée, moi j'ai compris qu'il y a beaucoup qui ne comprennent pas français. Et puis, franchement il faut s'expliquer de façon très simple. Mais en Guinée, les gens pensent que ceux qui utilisent des mots scientifiques, les gros mots-là, que c'est des gens qui sont mieux Non, Mais tu euh, sais, tu écoutes les Français Ils s'expriment, sujet, verbe complément de façon très simple. Voilà. Et il ne faut pas être pédant, non plus. Alors, merci, mon frère. Merci beaucoup. Et, et merci, merci, merci. Oui. Et bon, ce dossier-là, c'est pourquoi on nous a prêté de tout en Guinée. Et moi, mon problème en Guinée, c'est quand j'ai dit que l'administration du territoire ne peut pas organiser des élections. Parce que tout le coup, eh, de la transition était là-bas. Et, et, accepter un ministre de l'administration du territoire d'organiser des élections. Si c'était un militaire, je peux accepter. Mais si c'est pas un militaire, mais c'est pas les militaires qui sont là-bas, parce que les militaires sont censés être neutres. Voilà. Ils n'ont pas de, ils ne doivent pas être partisans, parce qu'ils ils sont pas militants d'un parti, dans les conditions normales. Mais, eh, malheureusement chez nous, voilà, et la réalité, c'est autre chose. Alors, je souhaite euh, et bon week-end à tout le monde. Et la Guinée, si nous continuons comme ça, il y aura une élection certifiée en Guinée par les Nations Unies. Ça s'est fait en Côte d'Ivoire, ça va se faire partout. Parce que quand la transition a pour mission hein, de réparer les injustices, la transition doit être consensuelle. La transition doit être appuyée, démocratique. Mais si une transition. Elle est venue aussi pour nous baïonner, mais je vous en prie, nous allons prendre nos dispositions. Personne n'est contre Mabadi, sa personne, non, mais c'est lui qui s'est créé de la merde, parce qu'il s'est laissé faire. Et comme il s'est laissé faire, c'est parce que tout simplement, il est incompétent, c'est ça la vérité. Bon, et c'est pourquoi les gens, ils le tirent par-ci, par-là, il ne peut pas arbitrer. D'abord, pourquoi il ne peut pas arbitrer Parce qu'il a dit qu'il ne connaît pas l'administration. Ils ont profité. De, de, de son ignorance de l'intention de la du publique pour essayer de faire passer tout leur coup okay, tout et à, et oh, à... voilà, voilà, son inexpérience a va coûter très très cher ce et bah... c'est pourquoi il devrait s'entourer des ah. même s'il avait pris des plans comme conseiller, moi je n'en avais que fait, que dans, parce que tout simplement que la dîner marche et l'affaire de l'EDG là c'est eux qui ont mis leurs parents là-bas ils ont enlevé les compétents ils ont mis les incompétents et maintenant, ils veulent donner une subvention déguisée de combien de milliards Pour dire que c'est des impayés de coronavirus, tout ça, c'est parce que la société est en faillite. Et elle ne peut pas assurer le service pour lequel elle a été payée. Parce que les gens sont venus là-bas, ils ont parachuté les gens, et voilà. Ce n'est même pas le ministre qui a choisi les gens là-bas. Voilà, C'est eux qui ont choisi leurs parents, parce que toutes les questions... Tout ce qui se suit d'ailleurs, le gouvernement parallèle. Voilà la vérité, voilà la vérité, et chacun voulait faire passer ses factures, les DG a payé, les DG a payé, c'est le contribuable qui va assurer encore. La société est en faillite, à l'abbé, le directeur a dit qu'il ne peut pas, parce qu'il n'y a pas de recette, la population paye, mais il eh, n'y eh, a pas de carburant pour eh, alimenter les groupes. Et c'est ça la vérité. Mais pourquoi les Guinéens tournent autour du pot Mais disons la vérité, c'est tout si ça ne va pas, on va trouver la solution. Quand c'est le cancer, il faut un cancer éloque. Voilà. Maintenant, quand c'est le sida, il faut un spécialiste. maintenant, de... c'est la migraine, il faut un spécialiste. Mon frère, aujourd'hui, ce n'est pas les charlatans qui vont gérer un état. Pas des Dieu les bœufs. Mais, mais c'est-à-dire, on ne pas le gare ou quoi. Parce que... Quand vous quand savez, c'est M. Baboula. On ne M. pas M. gare. M. on ne parle pas de M. Même me recevez. Comme je ne parle pas de gare. C'est tout, au lieu de détourner le temps. Vous me recevez C'est ça. Vous me recevez Merci. Vous me recevez oui. voilà Au oui. euh, oh, mauditeur, auditeur Raibé, que lui, d'ailleurs, il vient de rentrer de Conakry, c'est-à-dire euh, en Europe, que à c'est vous et monsieur Touré, IST, de faire, de faire euh, la réforme en Guinée. Que vous êtes euh, compétents que de préférence qu'on qu vous invite non seulement dans les médias internationaux d'expliquer brièvement ce qu'on doit faire pour la Guinée et ensuite de faire plus rapide que possible que vous et messieurs IST de commencer dès maintenant à faire la réforme administrative dans notre pays. Alors je dirais à mon tour à Monsieur Fofona, c'est vu, c'est clair pour tout le monde. Mes deux invités sont compétents, incontournables, excellents. C'est connu par tous les Guinéens, dans le monde entier. Wallah, la vérité triomphera dans ce pays. On donnera la raison à celui qui a raison. Frère Malik, oui. À quand il y a eu, à oui au combat pauvreté ragnon la guinée moi je vais lui donner des idées oui. moi je vais les donner des idées mais il faut créer une banque la banque islamique là, il faut la réformer ou oh, comme eh, eh, bide mais il faut créer d'autres une ça, autre là. banque mais d'où la remplir pas ma quel pays et et pas la sousoui on ne remplit pas quel pays dans les pays arabes habir génère enfin de nous est-ce que au et 50 000 ou bien 100 000 ou bien 200 000 foyer, foyer, fouillez, c'est C'est on a fini On a On a fini. Alors, il un camé, il y a a un il a a un il y a a il a un il y a un il y a un il y il il y a il il y a un il y mais, là SOS. Mais les Allemands ont financé ça dans tous les pays. C'est les enfants qui sont dans la rue. Mais il y a d'amour. Il dans a rien Il Il Il et ma femme a à A un copier à un copier à à ma à ça un mais mais tu es pas mais vous à mais comment ça, on a dit, Oh! a yama. on a dit, pas, on a dit, on a il faut que nous arrêtions a <aient eu> <saussure> <aient eu> <saussure> dit, on a dit, on a dit, on a dit, on de dit, on a on a dit, dit, pas on a Merci ah bon, on a merci Merci. a dit, ouais, on a dit, Dambé a merci merci a a a il a on a a Monsieur Touré, ah. nous, Monsieur Bangoura, vous êtes en Guinée. Parce que la Guinée, nana sûr, n'a pas et La Guinée, n'a me Dieu merci. On m'a expliqué des souris. On m'a expliqué des photos. N'est-ce pas que c'est que c'est que c'est que c'est que même que c'est que c'est que Développer ce pays, il faut des techniciens, des compétents. Amourabama par affinité, ils sont... il y a ils sont amis, ils sont amis, ils sont trop. ils sont amis, les sont amis, ils sont en ils là amis, ils tous amis, ils sont amis, ils sont tous en sont en de fatigue en prison. Toumani Sangaré, combien d'années? C'est justifié en prison, oui. Kirdi, la même chose, Tibou, la même chose. C'est Konate, qu'on mais pourquoi? C'est quoi qu'on a a détourné le contrat que lui a signé, lui seul, pendant un an de transition, il n'a fallu un faux type comme ça. C'est un faux type C'est quoi qu'on a Oui. C'est complice. Mais vous êtes là à protéger d'autres personnes. Une justice qui sélectionne des gens. Une justice... Non, attends. Ça c'est... Alors... Bacal Diallo, il faut faire attention avec la radio-film FM. On n'invite pas des connards dans, des, des, des, dans les quartiers. Ça, c'est une chaîne qui représente, qui assure l'image, n'est-ce pas, de ce pays. Il faut des personnes compétentes pour, au moins pour honorer. Mais avec un mollum touré, un connard comme ça, le stupide, comment, du pays, qu'est-ce qu'il va dire concrètement qu'on peut retenir en Guinée Attends, attends. Il faut arrêter un peu là. hein. Alors, je vais vous dire que je vais vous dire que je vais vous dire que je vais vous un peu. je vais que je vous dire que je vais vous dire Il faut donc, on a ce fait Mamadi, qu'est-ce que Mamadi peut nous apporter Pas de recyclage. Regardez dans ce gouvernement. Un recyclage, le nanou, on et C'est décevant et déshonorant. Je vous remercie. Et bien de choses à tout le monde. Bon, Ramadan, Ramadan, Ramadan. Mamadi, il faut arrêter, hein, toi là. Ton gars nous a escroqué, il nous a volé. Ouais. maf** nous a volé, il nous a escroqué, envoyé de l'argent, et puis, c'est lui qui est là aujourd'hui à acheter des armes pour euh, l'armée burkinabé <rire> Mais on comprend. Alpha, c'est un burkinabé. Mais il n'y a rien au Burkina. C'est ça. Mais vous voulez faire, euh, le fédéralisme. Mais qu'est-ce que vous voulez? Alors il faut transformer le Burkina euh, euh, euh, 34e préfecture. C'est ça. M'a dit Kabouré, ça c'est toi. Oui. Maintenant, si vous voulez maintenant qu'on ajoute le Burkina à la Guinée, mais pourquoi pas? C'est ça la vérité. Nous sommes des voisins, des, des frères. On peut accepter. Mais votre gars Eboma Fla nous a volé de l'argent. En quantité. Oui, maman dit même c'est recyclé. Merci.